Alors là, on arrive sur les berges d'un rue. Enfin, quand je suis arrivé, c'était un rue. Là, ça l'est encore, hein, quand même. Je ne fais pas une rivière. Et vous voyez, mais euh, en été, il n'y a, a rien qui coule. Hein. Là, ça, là ça, ça coule sympa. Et vous voyez les berges, comme elles sont importantes. Vous voyez Ça veut dire que des fois, euh, ce rue-là, il est capable de. Regardez la hauteur. Elle est, elle est marquée là. Vous voyez, il y a des. ça arrive à faire euh... wow. 1m90. Donc ça, ça veut dire que c'est un petit rue qui alimente l'Orbe. Alors l'Orbe, c'est pas très loin là, à la sortie du, du village. Il y a un rond-point, puis derrière le rond-point, ben, il y a l'orbe qui coule. Et derrière l'orbe il y a une, euh, une euh, il y a la vernière, c'est une, une eau minérale. Il y a une exploitation euh, de sources naturelles. Et ça donc c'est un, un ru qui alimente euh, l'orbe. Alors je vais vous montrer, euh, on, va, on va revenir. Je vais rester en direct, une petite balade. Et... <rire> Je vais vous montrer euh, les, les conséquences de la dernière inondation, de ce petit rue-là, qui a l'air inoffensif. Mais quand même, hein, quand on voit les berges, on se dit euh, que ça peut être un véritable torrent. Alors regardez bien hein, la hauteur, hein, parce qu'il faut comprendre le niveau d'eau, hein, comment ça a pu monter. Alors, vous allez voir, on va essayer d'aller vite. Je suis à pied. C'est de l'autre côté du pont. Le pont a été construit... Euh, je ne sais pas quand, mais il me semble il a l'air assez récent. Et on voit qu'il est construit de telle sorte que ils, passent, ils sont capables de, de rester au-dessus, émerger au-dessus d'un torrent déchaîné. Quoi. Donc on va passer de l'autre côté. On va prendre des passages piétons. Là, vous avez la piscine municipale. Qui est fermé avec. Euh, alors regardez l'eau, hein, C'est. Vous voyez le pont, il a, il a été fait en hauteur. Ils hein, ont été voyants. Hein. Ah. Là, on descend. Je reste à. La... Je coupe pas pour pour avoir le même fichier. Donc, c'est là-bas que je veux vous emmener. Là-bas. Donc, on a le rue là qui coule avec une passerelle là pour les piétons. Là, vous pouvez voir les immeubles. Là. Je vais m'arrêter pour stabiliser l'image. Vous pouvez voir les immeubles. Voilà, je pense que là on doit mieux les voir. Je masque le soleil. J'espère que c'est visible. Ouais, les immeubles qui sont délabrés c'est ça que je vais vous montrer je vais m'approcher un peu plus pour vous montrer la réalité de, du délabrement et comment les gens ont quitté leur bien en fait hein. Donc, la crise climatique euh, ça va être une vraie réalité là on en a les premiers prodômes prodrome pardon prodrome et on va dire les signes avant-coureurs regardez c'est quand même euh, impressionnant hein. Ce petit rue là de rien du tout, il est capable d'arriver de... bah, euh, au niveau de, le, de, là où je, de là où est la passerelle. Il est, il est capable de déborder. Regardez de l'autre côté. Il s'enfonce vers l'orbe là-bas. C'est pas très loin, ça doit être à vol d'oiseau, ça doit être à 500 mètres à peine. Alors regardez, donc on est sur le parking qui a été complètement inondé à l'époque. Vous voyez là la maison là-bas Moi je pourrais pas m'approcher beaucoup plus mais... Voilà. Voilà les conséquences climatiques d'une catastrophe qu'on dit naturelle. Regardez les immeubles là-bas, comme ils sont délabrés, de blanc. Il y a des gens qui habitent hein, en haut. Regardez en bas les... Vous voyez, celui-là, il est complètement abandonné. Celui-là, là-bas aussi, hein, ils sont complètement abandonnés, les trois, là. Il y a des fenêtres ouvertes. C'est incroyable, ça, hein, de voir ça. Ben, il faut savoir que c'est le monde hein, qui nous attend <rire> bon ben voilà Que ça vaut le coup d'investir ici. Allez, comme ça, le pont qui monte. Voilà, bon, bah, je vais couper, je vous ai montré ce que je devais vous montrer. Apparemment, euh, ça fait plus la une. Allez, salut